Ça fait plusieurs temps que ma fille est née, ça fait, allez on va dire, euh, elle a 15 ans, elle n'est jamais satisfaite, pourtant je lui ai acheté les sacs Gucci qu'elle voulait, je lui ai tout acheté, et rien ne lui va, elle n'est jamais heureuse. Je la laisse aller, euh, même en robe à l'école, mais tout le temps, même quand il fait froid, en fait elle fait, elle fait vraiment ce qu'elle veut, et moi j'ai rien, je, je la laisse tout faire. Et, et rien y a rien Là elle va pas tarder à arriver de l'école Déjà qu'elle veut pas aller à l'école Mais sauf qu'elle est obligée car Si elle n'y va pas bah, sa, sa carrière sera fichue Elle dit qu'elle veut porter des robes plus riches Quand elle sera grande et qu'elle sera riche Qu'elle sera la reine et tout ça Mais c'est pas possible si elle ne va pas à l'école Faut que je prépare son petit déjeuner euh, Faut qu'elle mange si si j'ai pas fait à manger, elle risque de s'énerver. Allez c'est parti. Ok, faut tout préparer à table. Il est quelle heure Oh vite euh, Non pas elle déteste ça. Ça, elle dit que c'est le repas d'un roi. Qu'elle le mérite ce repas. Alors qu'elle ne mérite rien du tout. Elle n'a rien fait pour avoir ceci. Puis moi, j'ai pas le droit de manger ça, évidemment. Moi, je vais manger mon repas préféré, des tacos. Et voilà. Allez, on va l'attendre. On se prépare pour l'emporter. Allez, on n'a plus qu'à attendre. Elle va arriver dans pas longtemps. Oh, qu'est-ce qu'elle va me dire euh... Ah, j'ai peur de ce qu'elle va me répondre. Euh, tout le temps, c'est la même chose. Elle n'est pas contente parce qu'elle n'y va pas en bus. Oh Bonjour, jeune fille, comment allez-vous Euh, jeune fille Bon, maman, j'ai faim, table. Qu'est-ce qu'elle qu qu fait Qu'est-ce que tu fais Bon, d'accord, je, je vais t'amener à table. Voilà, jeune demoiselle. Euh, c'est pas moi qui dois m'asseoir sur le trône, bien évidemment. Bon appétit, princesse. J'espère que mon, mon repas vous fera plaisir. Merci, femme. Oh Je vais garder mon souffle. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Allez, j'ai fini de manger. Ça va aller. Ne t'inquiète surtout pas. Tout va bien. Euh, tout va très bien se passer. calme toi j'ai très peur je vais péter un câble ah ça y est salon, canapé et que ça saute oh, quel enfant vraiment je, je, vais, je vais péter un câble c'est un enfant indigne. Oh, comment j'ai fait pour Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai fait Oui, oui, pardon. Euh, je je refuse tout ce que je viens de dire, mademoiselle. Bien évidemment, vous êtes charmante et, tr et très jolie en même temps. Vous êtes, je dirais, plus que parfaite. Je vais vous mettre votre émission préférée. Et je vais vous laisser tranquille, mademoiselle. Faut juste que je me rappelle c'est quelle chaîne. <rire> euh, déjà, c'est laquelle? Euh La 8 euh, Oui, c'est ça La 8. Très bien, mademoiselle. Je vais faire ce qu'il faut. Euh, pardon, c'est ici. Au enfin, revoir, mademoiselle. <rire> Passez une bonne journée. Je vais dans ma chambre. Je le sens mal. Hein. <rire> mm -hmm -hmm. Je vais sortir de cette maison et je vais mettre les caméras de surveillance. Comme ça, je pourrai surveiller cet enfant. Je vais lui dire que je pars. Et que elle aura un nouvel, un, plein de nouveaux serviteurs. Je pense qu'elle ne va pas s'en sortir. On y va. Je vais me mettre mon plus beau sourire. Voilà, comme ça, tout va bien. Je vais mettre... Un sac à dos où je vais mettre de la nourriture. Et tout ce que j'ai besoin dedans. Il n'y pas un sac Gucci, hein. Toujours un truc comme ça. Voilà. Nickel. Elle ne va rien cramer. Pourquoi il y a... Ah oui, c'est les autres. Bon fille, euh, ma chère princesse, pardon... Je, je voulais vous dire que je vais repartir quelques instants pour pouvoir prendre des, vo des vacances, moi, et euh, vous chercher plus de 100 serviteurs pour vous, même 1000 si vous le souhaitez. Est-ce que vous êtes d'accord euh, Mademoiselle vous, vous réfléchissez, d'accord. 10 000, de la, de, 10 000 soldats et vous êtes d'accord. Très bien. Mais je vais vous ramener ces 10 000 soldats. passez une bonne journée, mademoiselle. Je reviens dans quelques temps. Mademoiselle. Une réponse Bye, femme. D'accord. Euh, C'est pas très gentil, mais... On va fermer la porte à clé. Sachant qu'elle n'a pas les clés. <rire> Et on va s'en aller très loin. Alors, je vais cacher une voiture ici. Parce que si je n'ai pas ma voiture, ben, je ne pourrais pas... Je vais prendre... Non, pas la, la voiture de sa mamie. Euh, ma. Allez, pff, on s'en fout du temps. Allez, voilà. Voilà. Et voilà, une belle moto. Et il ne faut pas qu'on la, qu la voit, donc je vais passer par derrière la maison. Alors voilà. Il n'y a pas de raison de faire ça. Oh, J'ai eu vraiment de chance. J'ai cru mourir aujourd'hui. Ah, nickel sévère on va aller s'installer là-bas, juste derrière la, la, la pompe à essence, là-bas. Je sais qu'il y a un passage secret que mon père cachait lorsqu'il était agent secret. Bon, maintenant, il ne fait plus ce travail, mais c'est pas grave. Alors, attendez, je vais m'approcher, et voilà. On y est. Donc, ça s'est refermé. Let's go, vérifier mes caméras de maison. Ah, j'ai hâte de voir ce qui se passe. Bon, euh, normalement, c'est une princesse. Elle ne va rien faire euh, de, de, de, de, de grave. Bon, par contre, j'ai en enlevé ce sourire qui me fait très mal. Euh, déjà, je ne sais pas comment elle a fait pour, pour rester à, à me voir vers ce, faire ce sourire. Euh, franchement, je me sens bizarre. Euh... très clairement ça fait bizarre ça et bon bah du coup bah, on va essayer de trouver un bon endroit pour nous installer parce que la chaise là elle est renversée les chaises sont renversées donc je ne sais pas euh, je vais pas m'asseoir sur ma moto quand même il n'y a pas de chaise. Rien. Je m'asseoir dans ce petit coin là. Ah. Il faut que je m'abaisse. Et m'asseoir. À moins que je peux... Ah si je passe. Et voilà. C'est parfait. Ici nous, nous sommes bien cachés. Nous pouvons tout voir passer. Bon alors... Euh, je sais pas, j'ai peur de ce qui peut se passer euh, parce que ma fille j'ai peur en fait que quand je suis pas là ça, ça, ça, ça fait la pagaille je sais, je la, je la connais ma fille mais pas assez pour euh, définir tout ça Donc euh... oh, j'ai trop peur. Je, je sais pas, qu'est-ce que je fais Bon c'est quoi, c'est pas grave. C'est parti. Bon, déjà, à première vue, il se passe rien. C'est quoi ça Ah, je suis pas d'accord. Hein. Bon déjà là, elle fait. elle fait la fête. Donc, en.. On... Faut pas qu'elle se retourne vers moi Bah elle s'est retournée euh, Tout va bien Et bon bah voilà Euh je sais pas Ce qu'elle va faire euh... À présent Alors déjà là c'est une de ses têtes Ok elle s'en va à l'étage Donc, euh. Attends, attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'elle va faire à l'étage Faut que je devine. Bon, au pire, je vais pas me mettre là. Faut que je devine. Qu'est-ce qu'elle fait à l'étage Moi, je vais mettre la même tête qu'elle. Qu Qu'est-ce qu'elle va faire à l'étage Cette demoiselle. Ok, c'est parti, on va voir. Donc, déjà. D'ailleurs. Oh, elle est là. Oh, elle saute dans son lit. Oh, je te jure, c'est un, un, un calvaire, cet enfant. Elle est en train de faire euh, n'importe quoi sur son lit. Alors, je sais pas ce qu'elle fait exactement. Oulala, elle se met dans la plante. Elle va dans la salle de bain. Non, même pas, elle sort. Elle. Elle redé. Elle... Je sais pas ce qu'elle fait exactement. Hein. Euh... Euh, du coup, ben bah, voilà. On va... Oh non, elle est en train de jouer dans mon lit. Je vais la retrouver dans un piteux état, cette enfant. Bon, c'est l'heure de dormir. Normalement, elle va se coucher dès qu'elle va se sentir fatiguée. Euh... Ah bah déjà, elle s'arrête. Je sais pas c'est pour. si c'est si normal ou si c'est pas normal. Donc... Euh, on est en train de bailler, d'accord. D'accord, bon, d'accord. Elle s'en va, à mon avis, elle va dormir dans son lit. Donc, euh, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer euh, demain. En tout cas, moi, j'ai tout prévu. Euh, Niveau euh, organisation pour le dodo. J'ai pris ce qu'il faut dans mon sac. On va faire dodo et on va voir ce qui va se passer. Pourquoi quand j'ai sauté, ça <rire> ça comme ça Alors, on va tout éteindre les niveaux lumière parce que je pense que ça ne va pas le faire. Ou à moins que je vais dans une autre cachette secrète de mon père. On va aller. On va dans la deuxième cachette secrète. J'ai de la chance d'avoir un papa comme ça parce que. Je me suis jamais dit, ouais, je vais avoir l'occasion un jour de faire ça. Euh, donc, euh, ça me fait plaisir. Mais d'accord, c'est le truc pour euh, l'essence, mais moi, j'ai tout à pleine balle. Euh... Du coup, faut aller de l'autre côté, tout ci et tout ça. Et il faudra que je fasse très attention, parce que euh, si... Je, je risque de me sentir mal Je vais aller dans le Starbucks Je vais me gare ici Et je vais sécuriser ma voiture pour éviter qu'elle se fasse voler Normalement c'est impossible que ma fille Rien que ma fille puisse faire ça Attention Voilà C'est parti. Voilà. Alors ça, c'était l'endroit préféré de mon père quand il me l'a montré. Il m'avait dit. Euh, donc du coup, je vais pouvoir placer mon tapis qui venait de mon sac. Alors pas celui-là, parce qu'il est moche. Voilà, on va mettre le jaune. Bon, bah, ce jaune-là aussi est très beau. C'est parti pour le dodo Alors, je ne sais pas du coup ce qui va se passer plus tard. Mais j'ai très peur. Qu'est-ce qui peut se passer Des questions. Mais en tout cas, la jeune fille qui n'est... Je peux vous dire mal en point. Euh, mais vraiment mal en point. En tout cas, vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Je vais vous laisser avec cette jeune femme, euh, justement, qui est en train de dormir. Euh, normal, sa fille, elle va mal. Bon, elle dort, c'est pas grave. Si elle était fatiguée, elle a le droit de dormir quand même. Du coup, euh, oui, en fait, je suis le narrateur. C'est bizarre, dit comme ça, mais je suis le narrateur de l'histoire et euh, bah, du coup je vais vous résumer un petit peu de ce qui va se passer donc la fille est en piteux état et sa mère va la voir et la disputer voilà c'est tout ce que je peux vous dire parce que bah, j'ai pas envie de tout vous dire en fait euh, mais du coup la fille va avoir certaines obligations à faire elle même qu'elle n'avait jamais fait auparavant car sa mère était vraiment trop gentille on peut dire. C'est comme si elle se faisait harceler sa mère. Alors qu'en fait, bah c'est sa fille qui l'obligeait à faire certaines choses. Regardez comment elle l'a traité au début. C'est mal. Donc, c'est parti. On va euh, continuer. Alors, sachant que la fille s'est mise en piteux état en quelques heures. Voilà. Donc, je vous laisse la suite de la vidéo. C'est parti. Hmm. J'ai bien dormi. Let's go récupérer ça. Comme ça, je suis prête la prochaine nuit parce que je reste, je ne suis pas là le prochain jour. Mais j'ai très peur parce qu'elle ne va pas manger. Donc, je sais vraiment pas ce qu'elle va faire. Bon, c'est pas grave. On se remet droite. Hop. C'est parti. On va sortir de cet endroit. Et on va aller revenir dans l'autre. Pour justement pouvoir... Euh, faire une chose giga facile. Continuez à pionner ma fille. Je me dis que la l'année prochaine, je vais la retrouver, mais je sais pas comment. Elle va être affamée, la pauvre. Surtout que elle ne peut pas sortir. Ouh là, les gens ils font la fête ici. Là-bas, ça parle anglais, non ou espagnol, je sais pas. Ok, c'est parti. La jeune femme se dirigea donc vers l'endroit. Exact où elle devait espionner sa fille, mais elle ne savait pas en quel état elle allait être. Hop, et voilà. Allez. C'est parti pour ré espionner tout ça. Donc euh, tout se passe bien. Oh C'est quoi cet état je, je me demande ce qui se passe. Euh... Wow. Maman me manque Ah oui, elle ne vous l'avait peut-être pas dit Mais elle peut entendre Exactement ce que sa fille dit Oh non, ça me fait trop de peine Elle doit nettoyer tout toute seule Mais au moins elle s'est rendue compte De quelque chose C'est que c'est pas la reine C'est pas possible D'être reine Ici, il y a des reines mais pas ici. Et, et elle n'a elle n'a jamais voulu m'écouter. Et c'est pour une fois que. Elle m'appelle maman. Je, je, je me sens mal. Mais très mal. Je. J'ai peur. Je suis en train de me dire là, elle est pas bien, elle pleure Elle est... Oh, J'ai peur de ce qui va se passer euh, je, je, je me pose plein de questions C'est pas grave on, on, on va regarder déjà ce qui se passe oh je, je, je retourne voir ma fille je ne peux pas la laisser comme ça. Je peux pas rester autant de jours, de jours comme ça. Je vais la faire manger et ça ira. Mais là, je suis en train de me dire. J'ai fait une expérience sur ma fille qui n'est infaisable. En même temps, elle n'avait pas à faire tout ça. On ne serait jamais parti sur ça. Ok, je vais rentrer chez moi. Mais il, il faut vraiment que je, que je la nourrisse. Je vais lui donner de l'eau. À, à mon avis, bah oui. Elle, vu que j'étais la bonne à tout faire il y a quelques temps... Elle ne sait pas où se trouve l'eau. Ça paraît bizarre, dit comme ça. Elle ne sait pas où se trouve cette eau. Donc, c'est pour ça qu'elle ne peut pas boire. J'y avais pas pensé. Elle ne sait pas... Elle... Je lui ai pas appris tout ça. Oh Alors, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Voilà, j'ai l'eau. C'est parti, on va essayer de lui donner. En espérant qu'elle va bien. J'ai très peur. On croise les doigts pour que tout se passe bien. Elle se réveille j'ai trop peur, ma fille. Oui, viens dans mes bras. Vas-y, bois de l'eau. Je vais te nourrir, d'accord Ok. C'était une blague. Je ne vais pas t'amener tous ces jambes. Car je sais que tu n'en as pas besoin. Je voulais juste t'espionner pendant quelques temps. Je lui donnais une gaufre. Une gaufre, c'est pas mal. Moi, un coup quand même. Hop. Manger une petite gaufre et la deuxième, c'est pour ma fille. Tiens, prends. Viens. Yeah. Ça doit te régaler. Hmm. Tant que tu me régales, ça fait plaisir. Donc, surtout, sois la plus heureuse du monde. D'accord Allez. Ça va aller, d'accord Respire bien. Non, non c'est pas la peine pour pleurer. Allez, viens que je te change et que je te recoiffe. C'est parti. On y va. On va d'abord te donner une, gouche, une douche. Ne me dis pas que tu, tu ne pouvais pas prendre une douche toute seule quand même. Tu, tu te retrouves en, en piteux état. Juste pour ça, tu vois. Voilà. Voilà. Voilà. C'est ça. Ça va aller. Calme-toi un petit peu. Ça te fera du bien. C'est bien, ma fille. Tout va bien. Détends-toi un petit peu. Ça va aller vite. Voilà une petite coiffure allez dis moi après ne t'inquiète pas hein, je peux pas plus de travail d'accord merci t'es gentil ah, attention tes cheveux Elle y va tout seul, on va enlever de là. Bon, je suis contente. Tiens, je te mets tes trucs sur le meuble, d'accord Tes beaux vêtements. Ça me fait plaisir. Très même. Dire que ma fille va bien. Ça, ça me fait plaisir. Et en même temps, je suis, je suis émue. C'est... Et... Ne soyez pas trop prince ou princesse à la maison Virgule. Respectez les autres Et like et abonne-toi si tu aimes ta maman Allez-y, vous pouvez mettre pause à votre vidéo et lire ça parce qu'il a été diffusé sans vouloir diffuser. Voilà, et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour soutenir cette famille, cette jolie famille même. Soutenez la maman à beaucoup plus aider sa fille, mais beaucoup mieux que ce qu'elle avait fait, pour éviter que sa fille retourne princesse. Allez, je te laisse, c'était Juliana, et ciao ciao